Bonjour à tous On va se la jouer règlement de compte à Choral avec une petite application du même nom qui va nous servir Exemple pour illustrer bonjour. Règlement de compte en que chorale, en fait, c'est un des nombreux films qui a magnifié l'histoire du Far West américain. En fait, au départ, c'est un petit incident euh, dans les années 1880, dans une petite ville qui s'appelle Tombstone, je crois, où il y a eu un duel qui a impliqué euh, je crois 6-8 personnes, qui a fini par 3 morts et 3 blessés quand même, donc pas mal de dégâts, et euh, qui euh, visiblement, n'a pas beaucoup duré plus que 30 secondes à une minute. Donc ça a été assez rapide. Par contre, il y a pas mal de coups qui ont été échangés et bien évidemment, c'est devenu euh, un symbole de ce qui pouvait se passer à l'Ouest entre euh, les gentils, alias euh, les forces de l'ordre et les méchants, alias euh, des bandits ou des faiseurs de troubles. Donc, on va jouer avec cette application et on va jouer au duel et on va faire des duels virtuels en utilisant eh bien, la publication de services. Donc l'idée, c'est que sur demande, on va scruter un service qui s'appelle OK Choral. Lorsque ce service est détecté, ça veut dire qu'on voit son interlocuteur en face. Et donc à ce moment là, on propose un bouton de tir et bien sûr, on évite de se détecter soi-même. Et ensuite, on tire et tirer, ça veut dire qu'on va déclencher un deuxième service feu et le premier qui reçoit ce deuxième service se désabonne à tout puisqu'on considère qu'il a été touché on considère que le tireur ne manque jamais sa cible. Faisons une petite démonstration du programme, bien évidemment c'est un peu plus compliqué parce qu'il me faut deux terminaux pour le tester donc je vais démarrer ici sur le terminal rouge et ici je démarre sur le terminal jaune donc tous les deux ils voient ennemi donc euh, ils vont tous les deux tirer chercher l'ennemi lui il le voit en premier il tire et à ce moment là eh ben, que se passe-t-il lui reçoit le service feu il se désabonne et il informe donc le terminal jaune qu'il est mort et le terminal jaune a gagné c'est aussi simple que ça regardons dans un premier temps les principes de fonctionnement comme je vous l'ai dit il y a deux services, l'un qui est dédié à la vision de l'adversaire, donc ça veut dire j'ai vu l'adversaire. Lorsque j'ai vu l'adversaire, le second définit je tire et donc lorsque je détecte ce service, ça veut dire que j'ai pris une balle dans la peau puisqu'on considère que nos joueurs ne ratent jamais leur cible, ce sont de fins tireurs. Donc le mode opératoire c'est simple, on écoute les deux services mais bien évidemment on ne publie le deuxième service, le service feu, que lorsque le bouton Associé et euh, frappé. Et le bouton qui permet de faire feu, lui, n'apparaît que lorsque le service qui correspond à la vision a été publié. Par conséquent, j'ai vu l'adversaire. Voilà. On ne se tire dessus que lorsqu'on se voit. J'ai tout mis dans le View Controller. Donc le jeu est relativement simple. Ici, vous voyez que ben, déjà, euh, je réponds au protocole Net Service Delegate et Net Service Browser Delegate. J'ai ici un certain nombre de variables locales pour gérer eh ben, la taille de l'écran. Là j'ai fait l'application uniquement sur petit terminal, je ne me suis pas embêté. J'ai aussi l'état en cours et surtout un mode debug qui vous permet de voir ce qui se passe exactement dans le réseau. Bon je trouvais que c'était intéressant de vous le montrer. J'ai un fond far west like et puis j'ai une variable qui me permet de stocker qui a été détecté. Puis bien évidemment j'ai les deux services et les deux services browser qui vont me permettre de, euh, de détecter la visibilité de l'adversaire d'une part et le fait qu'il m'a tiré dessus d'autre part. Et puis ici les numéros de ligne pour les traces c'est aussi simple que ça. Le view de load, le view load, je le montre rapidement il tient en une page donc c'est pas la peine de, de le découper en morceaux mais en gros ben, je vais avoir un bouton chercher l'ennemi, le bouton il est associé à la méthode rechercher et il est visible dès le début. J'ai un deuxième bouton feu qui est associé à la méthode tirer mais il ne sera rendu visible donc là ici je le cache que lorsque l'ennemi aura été vu et puis j'ai euh, ensuite et eh bien euh, l'état qui, enfin de euh, UI text to, pour l'état et pour le debug qui sont euh, insérés voilà donc c'est aussi simple que cela j'ai ici une méthode positionnée qui me permet de tout mettre proprement et j'ai aussi la fonction de trace qui me permet d'afficher une ligne avec le numéro de ligne ce qui permet de visualiser proprement ce qui se passe sur le terminal. Regardons eh bien, les deux méthodes qui sont associées au bouton eh bien, chercher l'ennemi et ici au bouton feu. Donc là, lorsque la recherche est engagée, ça c'est une trace, et eh bien je vais créer un premier service, le fameux service OK Coral, qui est ce service qui, s'il est reçu, si moi je le reçois ou si quelqu'autre le reçoit, ça veut dire que j'ai vu un ennemi et je vais avoir le browser dédié à la vision et je prépare tout de suite le browser dédié au tir de manière à ce qu'il soit prêt. Mais bien évidemment je n'ai pas encore publié euh, le service et l'autre ne l'a probablement pas publié encore à ce stade non plus. Et bien évidemment je fais disparaître le bouton chercher l'ennemi. Lorsque je tire sur feu, on va voir quand ça arrive, parce que pour l'instant le bouton feu il est caché, mais c est, ce sera sur détection du service OK Coral que ces choses-là vont arriver. Et bien en fait ici, je vais simplement publier le service feu. Et l'apparition du service feu en face va tout simplement signifier qu'en face il a pris une balle dans la peau. Maintenant, je vais répondre au protocole NSNet Service Browser Delegate. Et cette méthode va être invoquée lorsque je vais trouver le service. Donc je peux trouver typiquement deux services dans mon cas. Le premier service c'est OK Coral, et ça veut dire que j'ai vu la personne en face de moi. Donc je vérifie simplement que ce n'est pas moi que j'ai vu parce que j'inonde donc je me vois moi-même. Si ce n'est pas moi que j'ai vu, ça veut dire que je peux activer le bouton feu et que je peux afficher que j'ai vu quelqu'un. Maintenant le deuxième service que je peux détecter c'est le service feu et ça veut dire que je suis mal parce qu'effectivement j'ai pris une balle dans la peau et donc je le signale. Vous notez enfin que lorsque je meurs eh bien j'arrête les deux services donc et la vision je suis plus visible et le fait de tirer je ne peux plus tirer. Donc ça veut dire que lorsque eh bien, les services vont disparaître ça veut dire que j'ai vu ces services, ils disparaissent, celui qui les fait disparaître c'est celui qui est mort. Donc ça veut dire que je peux en déduire que j'ai tué celui qui est en face. Donc j'ai l'information du nom tout simplement parce que eh bien euh, c'est le service qui vient de disparaître. Et puis à ce moment là bah, je peux cacher feu parce que ce n'est pas la peine de faire feu puisque le gars il est mort j'ai déjà tiré. Et puis ici j'ai toute une série euh, d'autres méthodes que j'ai déjà évoqué dans une autre cinquance. Je me contente en fait simplement de les tracer. C'est juste pour que vous voyez ce que ça donne en fait en termes de procédure au niveau de mon système de trace. Et puis donc là c'est la même chose pour le NS Net Service Delegate. Je trace toutes les méthodes. Après vous pouvez vous vous amuser à vous en servir. Dans le cadre de mon jeu je n'en ai pas réellement besoin. Par contre vous, vous pouvez pour d'autres applications en avoir besoin et vous voyez en particulier euh, ici c'est celle qui va apparaître lorsque je vais m'amuser à décoder et eh bien des informations encodées dans un dictionnaire de données qui auront été amenées à changer. Voilà ben, en guise de conclusion c'est quand même bien sympathique je n'ose dire que c'est facile mais quand même je le pense très fort à vous de jouer vous pouvez ben, mettre en œuvre ce mécanisme un certain nombre d'applications s'en servent déjà euh, typiquement pour échanger localement des données et je crois aussi qu'il y a des usages possibles dans le cadre de AirPlay mais je n'ai pas été explorer ça beaucoup plus loin. Je vous remercie de votre attention, à bientôt